Bonjour à tous. Dans le cours précédent, vous avez appris le menu insertion. Comme vous le savez, lors du premier cours de la première semaine, on apprend quelque chose de nouveau et lors du deuxième cours, on révise ce qu'on a appris précédemment. Donc, aujourd'hui, on va réviser ce qu'on a appris dans le cours précédent. Pourquoi utiliser le sort de page Avec le sort de page, on peut couper la page à partir de l'endroit où se trouve le curseur. Le sort de page va diviser la page en deux parties. Pourquoi utiliser l'option Champ En utilisant l'option Champ, on peut faire beaucoup de choses sur la page de Writer, comme ajouter la date, l'heure, le numéro de page, le titre, le nom de l'auteur, etc. Pourquoi utiliser un hyperlien? En utilisant un hyperlien sur la page de Writer, on peut ajouter n'importe quel type de fichier au moyen de lien. Si nécessaire, on peut ajouter plus d'un fichier à la page et le utiliser simultanément. Pourquoi utiliser l'entête et le pied de page? Comme vous le savez, l'entête permet d'écrire en note de la page. En utilisant l'entête, on peut écrire la date et donner un titre à la page. Et avec le pied de page, on peut écrire le numéro de page au bas de la page ou on peut y insérer des notes et des résumés. Maintenant, Allumez l'ordinateur et ouvrez un fichier de Writer. Aujourd'hui, vous allez réviser ce que vous avez appris pendant le cours précédent, comme le sort manuel, les champs, l'entête et le pied de page, les hyperliens et l'option Images. Commençons le cours. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Sinon, regardez encore une fois la vidéo.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 Ensuite, vous devez montrer comment diviser le paragraphe en deux parties. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons comment utiliser l'option Sort manuel dans Writer. Tout d'abord, placez le curseur d'où vous voulez passer votre texte à la ligne. Ou à la page suivante. Ensuite, cliquez sur le menu Insertion, puis cliquez sur Sort manuel. Une boîte apparaîtra avec les différentes options d'insérer un sort. Vous voyez que l'option Sort de page est déjà sélectionnée. C'est sélectionné par défaut. L'option « Renvoi à la ligne » passera votre texte à la ligne suivante. Alors, cliquez-y pour le sélectionner. Ensuite, cliquez sur le bouton « OK ». Voilà, le texte a sauté à la ligne suivante. Maintenant, pour passer à nouveau le texte à la ligne suivante, cliquez à nouveau sur le menu « Insertion ». Puis cliquez sur Sort manuel. Cliquez à nouveau sur "renvoi à la ligne et cliquez sur OK. Voilà, le deuxième paragraphe est passé à la ligne suivante, comme vous pouvez voir en vidéo. Notez que le curseur devrait être à place d'où vous voulez faire passer votre texte à la ligne ou à la page suivante. Puis, cliquez à nouveau sur Insertion. Cliquez sur Sort manuel et gardez l'option Sort de page sélectionnée. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le texte est passé à la prochaine page comme vous pouvez voir en vidéo. Maintenant, le texte est divisé en deux pages. Donc, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Sort manuel dans Writer. Maintenant, vous allez écrire votre nom dans l'entête et montrer comment insérer la date. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en. Apprenons. Comment insérer l'entête dans la page de Writer? Tout d'abord, cliquez sur le menu Insertion. Puis, amenez le pointeur sur l'option En tête. Une boîte apparaîtra avec trois options d'où vous devez sélectionner sur l'option Standard. Vous verrez qu'une boîte de saisie se trouvera au nom de chaque page. Ici, tapez Computer Shiksha à côté gauche de la boîte comme le titre. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le curseur sur l'option Champ et cliquez sur l'option Date. Pour insérer la date actuelle, la date est insérée dans chaque page du document, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'entête dans Writer. Ensuite, ouvrez n'importe quel fichier en utilisant l'hyperlien. Notez que ce lien doit apparaître après le texte de la dernière ligne. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo. Apprenons comment insérer les hyperliens dans un document de texte. Tout d'abord, placez le curseur dans la page où vous voulez mettre l'hyperlien. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, cliquez sur l'option Hyperlien. Une boîte apparaîtra d'où vous devez sélectionner l'option Document parmi les quatre options. Puis, cliquez sur l'icône de navigation comme travaille en vidéo. Une boîte apparaîtra pour sélectionner le chemin. Et le nom de fichier dont vous voulez créer le lien. Après avoir sélectionné, cliquez sur le bouton Ouvrir. Vous verrez que le chemin et le nom de fichier s'apparaissent dans la boîte de chemin. Puis, cliquez sur le bouton Fermer. Vous verrez que le lien pour ouvrir le fichier apparaîtra dans la page que vous montrez en vidéo. Maintenant, pour ouvrir ce lien, appuyez sur la touche contrôle du clavier et cliquez-y en même temps. Voilà, le fichier est ouvert, comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons créer les hyperliens dans Writer. J Utilisez maintenant L'option Pied de page pour insérer un numéro de page sur la page de Writer. Notez que le numéro de page doit apparaître au centre du pied de page. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Pratiquons comment utiliser l'option Pied de page dans Writer. Tout d'abord, Amenez le pointeur sur le menu Insertion et cliquez-y une fois. Puis, amenez le pointeur sur l'option Pied de page. Une boîte apparaîtra. D'ici, cliquez sur l'option Standard. Vous pouvez voir, une boîte de saisie apparaîtra en bas de la chaque page du document. Puis, cliquez sur l'option d'alignement central pour aligner votre texte au centre de la boîte de saisie comme montré en vidéo. Ensuite, cliquez à nouveau sur Insertion et amenez le curseur sur l'option Champ. Une boîte apparaîtra, d'où vous devez cliquer sur Numéro de page. Voilà, le numéro de page apparaît en bas de chaque page, comme montré en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option « Pied de page en writer ». Ensuite, faites une étoile et montrez l'utilisation de toutes les options de la barque d'outils ligne et remplissage. Si vous avez des difficultés à le faire, regardez la vidéo et apprenez-en plus. Regardons cette vidéo pour apprendre comment dessiner une étoile en utilisant la barque de dessin d'un writer. Tout d'abord, cliquez sur la barre déroulante du bouton d'étoile dans la barre de dessin. Ici, vous pouvez voir les différents types et formes d'étoiles. Ensuite, sélectionnez l'étoile à cinq branches. Puis, amenez le curseur dans la page où vous voulez faire le dessin et faites-le glisser vers le côté inférieur droit. Voilà, nous avons dessiné une étoile. Pour le modifier, utilisez les options de sa barre de propriété au-dessus de la barre de menu. Pour changer son type de contour, cliquez sur la barre déroulante de la boîte Style de ligne et sélectionnez n'importe quel style de ligne de votre choix. Nous avons sélectionné Style de ligne 9. Voilà, le contour d'étoile est changé. Ensuite, cliquez sur les flèches de la boîte largeur de ligne et changez son épaisseur. Vous pouvez augmenter et diminuer son épaisseur selon votre besoin, comme montré en vidéo. Puis, Changez la couleur de ligne en rouge. Ensuite, changez son style de remplissage en dégradé. Puis, sélectionnez sa couleur dans la boîte de menu déroulante que montrerai en vidéo. Nous avons sélectionné « Dégradé 3 ». Voilà, nous avons fait une étoile dans un document de texte. C'est comme ça, nous pouvons dessiner les différentes formes en utilisant le bac de dessin dans Writer. Le cours est maintenant terminé. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. Vous devez enregistrer votre fichier dans le dossier « Documents », puis fermez votre fichier. Si vous avez un doute, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Regardons cette vidéo pour apprendre comment enregistrer sous un fichier de « Writer ». Maintenant, nous avons ouvert un fichier que nous voulons enregistrer sous. Vous pouvez voir le nom de ce fichier dans la barre de titres comme c'était déjà enregistré. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Fichier ». Une boîte apparaîtra, d'où vous pouvez soit cliquer sur « Enregistrer » ou « Enregistrer sous ». Maintenant, pour enregistrer sous, cliquez sur l'option « Enregistrer sous ». Une boîte apparaîtra dans laquelle vous devez sélectionner l'emplacement et attribuer un nom à votre fichier. Nous sélectionnons l'emplacement comme document. Puis, tapez un nom dans la boîte de notes du fichier. Ensuite, cliquez sur le bouton « Enregistrer ». Voilà, votre fichier sera enregistré dans un autre emplacement. Donc, c'est comme ça, nous pouvons enregistrer sous un fichier dans Writer. Et ensuite, fermez correctement votre ordinateur. Aujourd'hui, vous avez appris qu'est-ce que le sort manuel Pourquoi utiliser l'option champ Que sont les caractères spéciaux Qu'est-ce qu'un hyperlien que sont l'en-tête et le pied de page. Et à la fin, vous avez aussi fait un peu de dessin. Alors, bonne journée et à bientôt!